Ouais, regarde, c'est quoi? C'est une tente, j'ai l'impression. Neuve en plus. Ouais, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Toile La toile scout. La toile scout. Bon, alors, on a un double toit. Un toit. Des piquets. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oh, oh! Un sac à sardines. Alors. <rire> oh Et les sardines <rire> Alors là on a le nœud de l'espace. C'est pas évident. Encore des sacs. Hop. Le tapis de sol. Et le toit. Une tenteur Toi j'ai toujours voulu savoir combien il y avait de sardines dans une tente. C'est maintenant que nous allons le savoir. Donc... Là il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60 sardines. Mais c'est un bon A la fin de l'été, il n'en restera que 20. Voir alors Ce qu'il faut savoir avec une nouvelle tente, c'est qu'il y a tous les tendeurs à mettre, un par un. Si t'as aimé cette vidéo, like. Tu peux aussi la partager sur tes réseaux sociaux. Et on a encore plein de surprises à t'apprendre. La toile scoot. La toile scoot.